Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique Eh bien parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être. Le plan physique, le plan mental, émotionnel et énergétique. Pour cela j'ai différentes casquettes, je suis diététicienne depuis 2009, mais également praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans une approche comportementale. Je me suis formée dans les TCC, la méthode ACT et puis encore d'autres outils comme l'EFT, la radiesthésie ou la libération karmique. Si euh, vous euh, ressentez un mal-être, vous avez du mal à trouver la racine de ce mal-être, sachez que mon travail c'est de pouvoir vous accompagner dans cette recherche, de pouvoir justement aussi vous aider à vous en libérer en profondeur, donc sur tous les plans, pour faire la paix avec votre corps et la nourriture. Si vous pensez que cette approche thérapeutique peut vous aider, eh bien je vous invite à demander votre appel Libération donc un appel offert de 30 minutes où on va pouvoir discuter de votre problématique du moment et puis on verra ensemble dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide, soit au travers d'accompagnement privés, soit à travers des programmes en ligne aussi que je propose. Euh, avant aussi de euh, vous parler du sujet du jour qui est euh, de faire la paix avec son corps, et eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ainsi vous pourrez recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc aujourd'hui, le titre de notre vidéo, c'est « Faire la paix avec son corps ». Comment est-ce qu'on atteint cette quête, euh, cette quête ultime hein, que très souvent les femmes, nous, nous avons Certains hommes aussi, bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai plutôt un public féminin, donc je m'adresse souvent aux femmes. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour faire la paix avec son corps Je vais vous proposer cinq étapes. Pour cela, en tout cas, cinq euh, clés à réaliser euh, pour être dans cette démarche de paix. Euh, sachez que ça ne se fait bien évidemment pas en un clinquement de doigts, c'est tout un processus. Euh, c'est aussi un objectif de vie, j'ai envie de dire, à travers les différents aléas de la vie qui pourront euh, venir. Mais plus vous serez dans ces cinq étapes, plus vous serez dans cette démarche et plus ce sera facile et euh, ça fera un peu un, un, l'effet de boule de neige. Donc la première chose que je vous propose, c'est... Encore une fois, vous aimez que j'aime bien comprendre, analyser. C'est vraiment de pouvoir donc, analyser la situation, analyser ce qui se passe et vous poser la question tout simplement, pourquoi est-ce que vous lui en voulez Est-ce qu'il y a des choses physiques Est-ce que vous avez peut-être vécu des choses dans l'enfance à cause de ce corps En tout cas, vous pensez que c'est à cause de lui, mais vraiment de lister toutes les choses pour lesquelles vous lui en voulez. Peut-être qu'il n'a pas été suffisamment fort à telle période de votre vie, etc. etc. Donc, vous pouvez lister vraiment toutes les choses pour lesquelles vous lui en voulez. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un tableau général de, de la problématique que vous pouvez avoir avec ce corps. La deuxième étape que je vous propose, ça va être de renouer le dialogue avec ce corps. Vous pouvez le faire au travers d'une lettre ou le faire en vous regardant dans un miroir, par exemple. Et vous pouvez tout simplement commencer par justement la fameuse liste que vous avez fait dans l'étape 1, de lui expliquer tout ce que tout ce pourquoi vous lui en voulez. Hein, plutôt que euh, chacun boude de son côté et, et personne ne communique, eh bien allez-y, rentrez en communication avec lui et euh, expliquez-lui tout ce qui ne va pas finalement. Troisième étape, c'est de prendre de la hauteur pour regarder le positif euh, qui se trouve dans votre corps parce qu'il y a aussi du positif. Donc ça c'est vraiment pour vous aider à changer finalement de focus, à vous aider à voir aussi les points positifs dans votre corps. La quatrième étape, ça va être de rester indulgente car euh, bien évidemment, vous avez le droit d'être en colère et vous avez le droit aussi euh, de ne pas aimer certaines parties de votre corps. Ça fait aussi partie de l'acceptation du corps. Hein. On n'est pas obligé d'aimer toutes les parties de son corps et de se trouver magnifique dans toutes les parties de son corps pour accepter son corps. C'est pas du tout une condition. Donc pour vous aider à être euh, en adéquation et en tout cas à vous donner l'autorisation d'avoir eu en tout cas à un moment donné euh, de la colère contre ce corps, d'accueillir cette colère, c'est vraiment pour le coup d'accepter ses émotions et là on est dans la gestion émotionnelle. Cinquième euh, étape que je vous propose, et eh bien, ça va être de rester. Une fois que vous, avez, vous êtes rentré en communication, ça va être de rester à son écoute. Donc, c'est tout simplement au travers du temps, du temps à lui donner euh, pour lui. C'est un temps pour lui. Donc, alors, ça peut être fait sous forme de massage. Très souvent, c'est la première chose qui vient, mais il y a plein d'autres façons d'accorder du temps à son corps. Ça peut être grâce au sommeil, en ayant un sommeil de qualité. Ça peut être à travers le sport pour le faire bouger, euh, lui montrer qu'il peut faire plein de positions, qu'il est souple qui peut vous permettre de réaliser de grandes choses. Ça peut être au travers d'une visualisation, pour se recentrer à l'intérieur de son corps et être à l'écoute des sensations corporelles. Donc il y a plein de façons différentes d'être à l'écoute de son corps. Euh, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, encore une fois, votre corps, c'est votre véhicule pour toute la vie. Donc c'est votre devoir euh, d'en prendre soin. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place, en tout cas aussi bien que vous. Donc c'est important vraiment de pouvoir être dans cette, cette quête finalement, de la paix avec son corps est justifié parce que son corps, c'est vraiment le véhicule pour pour la vie. Donc, c'est vraiment important d'être dans, dans cet objectif de vie. Voilà, si vous avez besoin d'aide pour arriver à faire ces cinq étapes, vous avez en tout cas besoin de plus de détails, vous avez vraiment besoin d'être suivi, accompagné dans le processus, sachez que j'ai créé un programme en ligne, que vous retrouverez vous retrouverez le lien dans la description de ma vidéo, mais aussi sur mon site internet bien sûr. Donc un programme qui s'appelle tout simplement « J'aime mon corps » et qui en fait vous accompagne euh, au travers des différents modules, différents exercices et vidéos, qui vous accompagne dans ce processus, dans ces cinq étapes, qui vous propose aussi d'autres choses, euh, mais qui va vraiment vous accompagner, vous aider, vous donner des conseils pour réaliser ces cinq étapes et puis dans ce programme vous avez bien évidemment mon accompagnement par mail donc pour pouvoir répondre à vos questions et avoir un suivi personnalisé donc à votre situation voilà je j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la commenter bien évidemment mais aussi à la partager autour de vous à mettre le petit pouce bleu ça m'aidera beaucoup à, à faire connaître mon travail